Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Sami J. Stephen D. Ok. Oui, je veux impacter une vie, une vidéo à la fois. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui est très personnel pour moi. Je voudrais qu'on parle de la foi et notre marche chrétienne en gros. Et comme je ne suis pas vraiment assez ancré mais je suis avec lui parce que lui il est quand même c'est un gars très croyant il y a une fois <rire> quand même assez inébranlable alors en parlant de ce sujet depuis qu'on se connaît depuis que j'ai rencontré je sais que c'est quelqu'un qui est vraiment croyant il est vraiment fort dans sa foi et donc il, il serait il serait plus habile de parler de ce sujet vraiment vous donner des astuces vous aider nous parler aussi de son parcours. En plus, ce serait vraiment une, une conversation, une interaction, vraiment notre parcours chrétien, les difficultés qu'on a eu à surmonter, comment est-ce qu'on maintient notre foi, etc. Alors, si vous voulez savoir plus, continuez à regarder cette vidéo. Bon. <rire> ça fait combien de temps que tu es chrétien en tant que chrétien? Oh. Chrétien, c'est. Beaucoup de gens. Je dis souvent, bah, je suis chrétien depuis de naissance, machin, c'est mm. tout et tout, mais réellement chrétien, c'est à partir du moment où tu acceptes de marcher avec Christ, à partir du moment où tu es conscient de ce que tu fais, à partir du moment où tu es conscient que ok je ne vais pas à l'église, pas parce que maman me demande de partir à l'église, mm. mais parce que je veux partir à l'église, parce mm. que je sais ce que je cherche. Et tout. Donc, en répondant à cette question-là, je dirais que je suis réellement chrétien depuis 2001. Euh, nous sommes en 2020, ça fait 19 ans quand même. Mmh. Mmh. Ça, le, temps, le temps passe vite, le temps passe vite. Moi, euh, mais je n'ai jamais calculé pour savoir si ça faisait combien de temps genre mmh. jour. que ça fait depuis 2001, euh, parce qu'on oui. a commencé à partir au commerce spirituel avec maman en 2001. Bon, il faut être honnête, là c'est vrai, il faut être honnête. En 2001, sans me forcer. <rire> non, ça veut dire que là, je n'ai pas dire les 10 fois Ok, c'est ouais, bon. C'est pas, pas, pas la même chose. Mais c'est pas pareil. Donc, ouais. euh, du coup, euh, Réellement, j'ai donné ma vie à Dieu en 2010. Mm -hmm. Je me suis baptisé en 2010. Okay. J'étais conscient, je comprenais ce que c'est que, que ça signifiait de marcher avec Dieu et, mm -hmm. et quel que sacrifice ça demandait également. Donc euh, oui, c'est en 2010 réellement que j'ai donné ma vie à Dieu, que j'ai entamé ce parcours, cette course-là. Okay qui, qui n'a jamais été facile qui ne sera jamais facile bon, parce que Jésus nous a pas promis que ce sera facile mm -hmm. il nous a juste promis que on s'en sortira donc c'est ça en fait donc c'est pas si il à ta question non j'ai répondu à ta question moi comme tu as dit moi depuis qu'on est tout jeune c'est vrai que bon nos nos parents mes parents nous ont induits à suivre un parcours particulier étant catholique etc fait que depuis je suis tout jeune je, je vais à l'église, tu vois, je, je suis Dieu, si je peux dire. Je me suis commune, il n'y a plus ma première communion quoi c'était en 2000, 2007, 2008, comme ça, je sais pas trop. Je peux pas te dire que j'étais vraiment consciente, honnêtement. Mais mm -hmm. je, je, je suivais quand même, tu vois, je lisais ma Bible, je mm -hmm. sais que Dieu existe, etc. Yeah. Mais sur, sur, cette, euh, vraie communion -là, cette vraie communion-là, cette vraie connaissance-là, je l'ai vraiment eu seulement en 2000 19. 19, tu vois, juste 19. en 2019, et quand c'était comme, ah non, là je, je, je suis consciente, je sais qu'il faut que je fasse ça, je dois faire ça, etc. Là, j'ai dit, ok, là, je vais prendre ma marche au sérieuse. Donc, okay. moi, lui depuis que je suis tout jeune, je vais à l'église, etc., mais ma marche personnelle, c'est depuis 2019. Pour toi, quel était comme ce moment, qu'est-ce qui t'a vraiment cité pour que tu te relèves et te dis, ok, là, il faut que je prenne ça au sérieux, là, il faut que je me concentre vraiment pour toi c'est quand ce moment décisif là euh, Si il faut que je creuse en fait et je pense que c'était parce que mes mes notes scolaires commençaient à dégringoler mmh. Pour être honnête ça dégringolait vraiment et très fort. C'est à dire mmh. euh, depuis tout petit on m'a toujours appelé l'intello le, le sage de la famille machin ceci et tout et tout et tout j'étais smart comme disent mm -hmm. les Québécois et tout, donc euh, fait que euh, j'avais toujours de bonnes notes à l'école et tout et des de meilleures notes. Mm -hmm. Et puis j'avais déclaré une parole inconsciemment à l'âge, je sais même pas quel âge j'avais, je sentais que là j'étais euh, en, en, en classe de C C C C C, C, okay. C, C cours élémentaire augmenté... voilà. Donc en classe de cours élémentaire j'avais prononcé une parole sur ma vie euh, que j'ai compris bien plus tard des années plus tard des années plus tard j'étais en premier quand j'ai compris ça donc en 2010 quand je passe le provatoire donc je comprends que comme la bible le dit dans le livre des proverbes quand euh, Salomon par les gens la vie et l'amour sont au pouvoir de la langue quiconque elle aime en mangeant les fruits mm -hmm. donc euh, je comprends que j'avais prononcé une parole de malédiction sur ma vie mm -hmm. en disant que en disant ceci euh, mon grand frère avait eu une mauvaise expérience lors d'une année. Mm -hmm. C'était au cours moins hein. 1. Moi, j'avais dit ah, si, si mon grand frère a ce problème-là, peut-être moi, j'aurai le même problème. Mm -hmm. oh, je, ça n'avait rien à voir parce que moi, j'étais toujours au top. Mm -hmm. fait que, genre, euh, pourquoi est-ce que j'ai pensé à avoir ce genre de problème-là Donc, j'ai prononcé ça de ma, de, de ma bouche. Mm -hmm. Et ça a impacté mes, mes notes mm -hmm. exactement à partir du coup moins 1. Mm -hmm. Du coup du moins 1, oui, du CM1. Okay. Donc, à partir de cette année-là, je n'ai pas commencé à avoir des sous-moyens, non, mais j'ai commencé à avoir des moyens très. Alors on dit quoi euh, bien okay. si on veut noter suis avec l'appréciation camerounaise mmh. qu'il y a passable assez bien bien j'étais toujours normalement très bien excellent mmh. tu vois? donc que je suis descendu comme à des moyennes bien ainsi de suite et allait au fur et à mesure arriva en premier ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pas vraiment parlé en public là, mais oh! <rire> c'était catastrophique <rire> fait que là j'ai commencé comme l'année avec euh, 7 de moyenne mmh. ya yeah premier trimestre, je n'ai enfin, rien compris là, j'ai rien, rien compris. Je ne sais pas si je à l'école. Du coup, peut-être on dit, comment on dit souvent on t'envoie à l'école, tu pars en classe là, genre. Je, je, partais juste, pour je partais juste pour partir, genre. Et puis bon, premier trimestre, sept moyenne, je reste comme ça, c'est qu'est-ce qui se passe Deuxième trimestre, huit de moyenne. Quand le troisième trimestre commence, j'essaye de, de me poser. j'essaye de me poser pour comprendre c'est quoi le problème parce que je suis pas d'abord un gars trop je j'ai pas vraiment aimé, j'ai pas été un gars toujours qui aime bouger, donc dans la vie en général je suis un gars calme. pas mal posé, mmh. pas mal calme donc du coup, raison de plus en quand une chose bizarre arrive, je prends encore un peu plus de okay. recul et j'essaye de comprendre c'est quoi mmh. donc à ce moment là donc je me suis calmé, j'ai dit ok, qu'est-ce qui ne va pas, Et -ce, il faut comprendre qu'est-ce qui ne va pas mmh. je marche quand même avec, euh, j'ai quand même grandi avec une maman qui craint le seigneur très fort depuis longtemps, donc du coup, quand moi ça ne va pas, je me fie à quand même mon modèle, qui, est, qui était ma mère, mm -hmm. que lorsque ça ne va pas de son côté, elle se tourne, elle s'incline vers Dieu et elle prie. Mm -hmm. Donc moi ça ne va pas, bah, je fais la même chose, je oui, me tourne, je, je m'incline vers Dieu et je prie. Euh. Et je demande c'est quoi qui ne marche pas, c'est quoi qui ne marche pas. Là il y a une convention qui commence, je ne, sais même, je ne me rappelle même pas où c'était, mais je sais que c'était à l'église où je partais en 2010, mm -hmm. du coup je parlais à une convention et puis un pasteur se place devant moi et il me dit après pendant la convention de prêcher, en train de prêcher et puis quand on se lève pour prier le pasteur s'arrête devant moi, il a le micro et il me dit toi tu étais un gars très intelligent quand tu étais jeune mmh. très intelligent et tu as dit quelque chose qui a gâché tes projets mmh. aujourd'hui Dieu te restaure et je libère l'esprit du leadership en toi au nom de Jésus Yo, à l'instant où il a dit ça c'est-à-dire j'ai commencé à pleurer je comprenais ah. que en fait là comment il a fait pour connaître ce qui s'est passé bien avant mm -hmm. parce que c'est pas juste ce qu'il a dit il a dit plusieurs choses oui, mais que chose. moi j'ai compris qu'en fait il ne le dit pas de lui-même oui. c'est Dieu qui yes, can... si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui lui dit ça qui, comment okay. il peut faire pour savoir ça mm -hmm. tu vois? donc du coup à ce j'ai dit ok s'il si le sait ça y est que le Dieu là, il communique vraiment très fort. Son, son, son, son, son réseau est très, très, très, très puissant. C'est un bon réseau, c'est un bon réseau. Donc du coup, il a dit non, il faut que je m'accroche à lui. là mm -hmm. Oui, je, je, je faisais parce que j'imitais la mère, parce que je suivais les traces que la mère a, a, nous a montrées, mais mm -hmm. ce n'était pas une marche personnelle. Mm -hmm. À partir de là, j'ai dit, ok, si Dieu le dit, alors je le crois. Si c'est passé par le berger de Dieu, qui est le. le, le, le qui est le pasteur nous nous sommes le troupeau moi je suis il n'y a pas de problème j'ai décidé de me baptiser je me suis baptisé atteint par immersion le vrai baptême donc j'ai euh, ouais. euh, ouais. euh, reçu <rire> le baptême non mais parce que c'est important de le, de le souligner souvent parce que beaucoup de gens disent que j'ai reçu mon baptême ma première communion ma deuxième communion ainsi de suite mais c'est un baptême qu'ils appellent par aspiration. Mm. Or, le mot baptême lui-même veut dire immerger. Okay. L'expression du mot baptême, c'est-à-dire que quand tu traduis de, de, de, de l'hébreu ou bien de, oui, de l'hébreu, en français, c'est immerger. Ce n'est pas. On ne peut pas dire par aspiration, Ça n'a pas de sens en fait. Okay. Donc du coup, il faut comprendre réellement le mot baptême d'abord. Je ne veux pas remettre en question les baptêmes des gens, mais juste qu'il faut que chacun, Il faut chacun, chacun, chacun doit essayer de comprendre réellement c'est quoi, quoi que ça veut dire baptême, Et vous pouvez aller faire vos propres recherches, en fait c'est ça. Okay. Donc du coup j'ai reçu mon, mon baptême, mm -hmm. puis j'ai commencé ma marche. Bon, cette marche là était, je ne sais pas si, je pense qu'il pourrait être à la question, j'avais développé un peu plus pour rien, bon, j'ai je... répondu. Je, pas, je pense que <rire> Fait que oui, ton point vacances bah, c'était quand, quand oui, le pasteur lui t'a donné cette révélation-là. Mm -hmm. Et tu as dit, bon, là, ça, ça doit venir des yeux parce que tu n'es pas quelqu'un que tu as connu. Donc, tu as senti que bon, là, l'esprit t'a montré un chemin. Tu sais que bon, le Dieu que tu sais, il est vrai. Parce que là, en vrai, là, il te parle. Qui, le Dieu qui... que ma mère servait, il <rire> était vrai. ok d'accord Parce que ça, ça, donc, je je tu sais, sais parler, tu ne oui. oui. pas. Je suis okay. là Tu suivais juste. C'est ça. Ah oui, c'est vrai que pour clôturer le tout, en fait. Faut que ce qui a montré que c'est réel c'est parce que en fait je suis quitté de de mois le premier trimestre là mm -hmm. et j'ai validé mon, mon probatoire un examen officiel du, du au, alors mm -hmm. ah, oui, du cameroun alors que ceux là qui avaient même des, des, des 10 et des 11 en classe n'ont mm -hmm. pas pu réussir okay. right? donc cette année là vraiment c'était une année de classe c'est à dire classe, que okay. c'était comme ma mère en fait avait dit et hey, si fou faut laisser ça, on va, on va commencer à acheter des. Fais-moi ton plan pour prochain, on ouais. va commencer. Ouais. <rire> Et puis genre, ah, je, même ma mère ne croyait plus à moi. Donc du coup, il dit Ah mon frère. Donc ça veut dire que la nôtre l'avait découragé les parents. Le mm. père il avait dit Bon, ok, c'est bon, hein, bon, on pense qu'on ouais. t'attend à la prochaine, <rire> Ça tellement ça m'a tellement chauffé parce que oui. j'avais jamais repris une classe en plus et puis ça vient de mes parents qui me disent ça de même je vais vous montrer que c'est pas l'année prochaine, c'est cette année-ci en fait. okay. moi personnellement quand je veux prendre ma marche au sérieux je pense que je je me suis remise en question j'ai vu mon tout mon parcours et j'ai regardé cette, cette, cette portion où je, je priais, où j'étais vraiment, comme dit, sérieuse avec Dieu. Mm -hmm. Qu'est-ce qui changeait? Comment est-ce que je me sentais? Je me suis rendu compte que même quand j'avais des soucis, même quand j'étais abattue, etc. Quand je me dédiais, me dédiais vraiment, réellement à Dieu, j'avais cette paix-là. Mm -hmm. J'étais calme. J'étais vraiment, comment quand Dieu, remets-moi tout et puis il va te donner la paix, il va te donner tout dont ton cœur désire oui. Je n'avais pas tout, mais le simple fait de savoir que j'étais avec Dieu, que Dieu était avec moi, j'étais correcte. En 2019, là, je, re je recherchais cette paix encore parce que je sentais que non, je faisais tout par mes forces, mais ça n'allait pas. pas oui. Donc quand je me réveille là, je disais, ah mais non, quand je faisais ça, j'étais vraiment en paix, j'étais vraiment correct alors il faut que je revienne, tu vois un peu. Oui. et puis là j'ai repris ma marge et ça a vraiment été comme, c'est comme si Dieu attendait en fait, il a comme débloqué plusieurs choses, il y a eu des révélations, etc. Et mm -hmm. ça m'a permis de grandir en tant que personne. Mm -hmm. Maintenant, durant c'est sûr que durant ta marche durant tout ces, ton parcours, etc., tu as eu des moments de faiblesse, des moments de difficulté. À cette période, est-ce qu'à un moment donné, tu as peut-être, tu t'es senti comme si tu n'étais pas valable aux yeux, tu as peut-être senti que tu n'étais pas digne de, de, de soi, de, comment dire, de sa grâce ou de, de son pardon. Est-ce que des périodes de, de, de ton parcours, tu as eu des moments comme ça? Bien sûr, même jusqu'aujourd'hui ça arrive. Like, euh, genre, euh, on ne mérite pas la grâce. Hmm. La grâce est imméritée, c'est d'où le sens du terme grâce la grâce c'est pas quelque chose c'est une faveur imméritée en fait donc nous sommes des pécheurs mm -hmm. je suis un pécheur qui essaye d'être semblable ou bien pas semblable Genre, je vais arracher mais mm -hmm. qui essaye d'atteindre le modèle de christ c'est notre modèle mm -hmm. on essaye de lui ressembler mais on est comme jésus l'a dit si bien dit sur la terre euh, l'esprit est plein de bonne volonté mais la chair est faible et ce qui est marquant dans ce verset c'est qu'il donne le conseil qu'il faut faire après quand la chair quand tu t'en vas te dit il faut que je prie. donc va mm -hmm. prier mm -hmm. donc c'est aussi <rire> logique que c'est aussi simple que ça donc oui j'ai connu des moments de faiblesse j'ai connu des moments de de, ça comment, de tristesse faiblesse pas abandon mm -hmm. pas, pas abandon parce que pour moi pour moi euh, <rire> si je me disais que dieu m'avait abandonné c'est qu'à ce moment là j'avais perdu l'enfant foi okay. or c'est même ça l'essence même du chrétien c'est à dire que tu crois sans avoir vu tu as conscience toujours mm -hmm. en tout temps ça c'est peut-être une grâce comme tu en dis une faveur immérité que dieu m'a fait à moi mm -hmm. je, je n'ai jamais douté de dieu je n'ai jamais dit pourquoi il ne me répond pas Je n'ai jamais dit, oh, il t'a de trop me répond. Mm. Jamais, jamais. Ce ça n'a jamais effleuré mon esprit. Pourquoi Parce que pour moi, je savais que s'il est assez grand pour avoir construit et avoir créé tout ce qu'on voit autour de nous, c'est-à-dire le monde et tout ce qu'il qu a en fait, bah, il n'y a rien qui peut lui dépasser en, en, en quelque sorte. Pour moi, c'est aussi basique que ça. C'est-à-dire, s'il a celui qui a fait la, le, le, le, la terre et la mer, mm. lui qui a fait les cieux, ces montagnes-là, que tu vois, tout ce qui est complexe aux yeux de l'homme. Mais si bon, pourquoi est-ce que tu, as, tu penses que ton petit problème, ton minuscule problème, <rire> il ne peut pas résoudre En fait, tu as, ton, ton problème, c'est même pas minuscule, c'est micro, c'est même nano, même, c'était tellement infime. Pourquoi tu penses que ça-là, il ne peut pas résoudre mmh. Certains se disent, genre, euh, oh, je prie, je ne m'écoute pas. Je prie, euh, ça ne marche pas. Mmh. Euh, Peut-être le problème réside dans la manière de prier. Peut-être le problème réside dans la, la confiance en ta prière. Okay. Peut-être le, le problème réside, réside dans la foi en, en ce que tu dis. Mm -hmm. Parce que si je prends un exemple simple, et je prends juste la prière du Notre Père que Jésus nous a enseigné à nous, et cela là euh, récite cette prière mm -hmm. au lieu de, de la déclarer. Parce que déclarer et réciter, ce n'est pas pareil. Mm -hmm. Non, notre Père qui est au ciel que ton nom soit sanctifié, ainsi de suite, jusqu'à la fin, là, tu as récité. Mm -hmm. Notre Père qui est au ciel, tu prends un instant et tu réalises que oui, ce Dieu-là, oui. il est oui, vraiment au ciel. Ce n'est pas ton camarade qui marche avec toi dehors là. Non, mm -hmm. c'est pas pareil. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Bon, c'est ton père, oui, entre guillemets. guillemets père parce fait ton, ton, ton, <rire> ton père, c'est ton père Je veux dire, ce n'est pas celui-là que tu vois en route marché là. Mm -hmm. Celui-là qui réside, qui est au-dessus de tout. Notre père qui est au ciel que ton nom soit sanctifié. cest que ton nom soit pur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit bref, glorifié, ainsi de suite rempli de tout. Mmh. ainsi de suite. Donc, genre, il faut que tu prennes conscience de ce que tu dis et que tu crois en ce que tu dis. Okay. Par la suite, il y, y a quelque chose qui me fait, qui me fait beaucoup rire, oui, genre, mais je ne le dis jamais aux gens en, en face parce que je ne veux pas, ça va paraître comme si je me moquais d'eux. Mais moi, ça, ça me fait rire parce que beaucoup de gens sont là. Euh, Seigneur, pourquoi je fais si, et ça ne marche pas, ou bien, pourquoi je... je si telle personne arrive à me pardonner le mal que j'ai fait, tu vois mmh. un ou bien, je ne sais pas trop, mais si tu fouilles en eux, quelque part dans le cœur, à un endroit, il y a quelqu'un qui, qui refuse de libérer, il okay. y a quelqu'un qui refuse de pardonner, il y a quelque chose qui, là, dit, je peux pardonner tout, mais ça non, je ne pardonne pas, il okay. y a quelque chose là-bas, or, quand, tant que tu bloques quelqu'un, ou tant que tu ne pardonnes pas, tu ne libères pas ton cœur, okay. Totalement cette prière, même du notre père qui est basique, que tu dis pardonne nos offenses comme nous pardonnons, n'est pas exaucée, exaucé. elle ne sera jamais exaucée. Ah, c'est comme il dit quand tu viens devant mon trône, si tu te rappelles que tu as un problème avec ton, ton, ton frère. exactement, va, va régler avant de venir, mmh. c'est-à-dire, c'est pour ça que euh, je ne me rappelle pas de qui dit parce que, euh, genre, je ne me rappelle pas de qui dit ça, mais il disait que le soleil ne se couche sur ta colère que la nuit ne tombe pas que le soleil ne se couche pas et que tu restes genre que tu sois fâché genre tu sais que c'est dans la Bible je m'en rappelle pas exactement je suis désolé pour les si je je vais transmettre on va chercher donc c'est ça donc juste cette parole là juste ce problème là que ce petit aussi minuscule peut-être problème ou gros problème dépendamment de chacun qui se trouve dans ton cœur qui dit quelle personne m'avait fait ça, je ne peux pas lui pardonner ça. J'ai pardonné à tout le monde, mais à lui, là, je ne oui, pardonne je pas. Pardonne. Je ne peux pas. C'est ah. plus fort que moi, c'est tout c'est trop. À partir de ce moment-là, il y a un point je qui est posé. Il y, a, il y a quelque chose, un point qui est placé quelque part dans ton cœur. Mm. Et chaque fois que tu demandes à Dieu, pardonne-moi, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Cette prière ne marche pas. Parce que tu n'as pas, pas pardonné. Et tu demandes un pardon. Mm. Right? Donc, en gros réside aussi dans la logique des choses cette simple logique là-dedans et je sais pas peut-être la question qui vont suivre des sons seront je dis ceux qui vont écouter peut-être mm -hmm. comment prier c'est de surtout bien si la prière n'est pas bonne genre parce que j'ai dit soit c'est la prière qui n'est pas bonne mm -hmm. ou, quoi que, ou quoi que ce soit jésus nous a appris à prier je ne pas apprendre quelque chose mm -hmm. que jésus yeah, déjà oui, appris oui. jésus nous a appris à prier mais ce que je peux donner comme conseil à ceux là qui venir à ceux-là qui se rapproche du trône de Dieu, à ceux-là qui se rapprochent des pieds de Dieu, qui se, qui, qui, qui se prosternent devant Dieu, c'est avant même toute chose, demande pardon. À Dieu, demande pardon. Parce que même en dormant, même, en, même seulement en pensant, tu pêches, même seulement en respirant, tu pêches. C'est-à-dire que la chair, c'est le péché même. C'est-à-dire que tu empêches chaque jour, à chaque instant, à chaque seconde, peut-être pas à chaque seconde, mais. Jean, chaque jour, tu chaque commets quelque chose qui mmh. n'est pas correct. Donc, avant de te rapprocher du trône de la grâce, expie. Que Dieu explique Expie tes péchés. Libère-toi. Mmh. Demande pardon. Demande pardon à Dieu. Que, que Dieu puisse genre, te laver. Implore le sang de la grâce. Implore le sang de l'agneau. Qui est mort pour nous, pour nos péchés. Afin de te laver de ces péchés-là. Et vas-y, présente ta prière. Que la prière ne soit pas récitale, que la prière ne soit pas monotone, que la prière ne soit pas... Je sais pas... Du mais du que la prière okay. vienne de là. Donc, tu peux prier en disant simplement... Enfin, tu n'as pas besoin de, du gros français, du beat <rire> English, je ne sais pas comment on ça. <rire> tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin d'être sincère. <rire> Ta prière peut juste être merci Seigneur. Et c'est assez. Parce que... Jésus dit qu'avant que vous vous approchez du Père, le Père sait ce que vous voulez. Donc, c'est-à-dire que dès que tu viens, tu te rapproches de Dieu. Tu veux prier. Dieu sait déjà ce que tu veux demander. Mmh. Sois juste sincère avec lui et avec toi-même. quest ce que je pourrais dire. Ah oh, ouais. Hey, tu me fais réfléchir. <rire> ah mais non, sérieux, tu me fais réfléchir. Tu as, as, as vraiment donné des points primordiaux, des points vraiment importants. Comme tu l'as dit. Le pardon est souvent la chose qui nous bloque le plus en tant que chrétien. On mm. va toujours courir vers Dieu. Oh Seigneur pardonne-moi. Oh Seigneur donne-moi ceci. Oh Seigneur fais ça pour moi. Mais en tant que chrétien, nous on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour donner à Dieu. Comment est-ce que notre vie en fait peut être exemplaire euh, aux yeux de Dieu. Et quand on, on s'accroche au on manque de pardon, on s'accroche à, à, à une la colère, oui. oui. et puis on non. se vient, on vient encore devant Dieu, Seigneur, je sais que mais je ne peux pas lui pardonner, non, ça fait trop mal, même Dieu le dit, même quand on te blesse, que la, là... on en dit ça pour moi Remets à Dieu parce que c'est lui qui va te venger. C'est Dieu. C'est à moi. C'est exactement. C'est Dieu qui peut nous venger comme il se doit, effectivement. Parce qu'il sait, il nous connaît tous. Il sait exactement ce parcours qu'on traverse. Il sait ce dont on a réellement besoin. Et même quand les gens nous, nous font du mal ou bien quand les choses ne vont pas bien, c'est toujours vers lui, vers lui en fait, qu'on doit se tourner. C'est vraiment important. Tu as souligné le pardon et. Moi, souvent dans mes vidéos, je dis le pardon. Quand tu ne pardonnes pas, c'est comme si tu bois du poison, mais tu penses que ça va tuer la personne. Tu n'arrives pas à dormir la nuit, ta conscience n'est pas bonne, tu, tu n'es pas en paix, mais c'est ça le, le manque de pardon. Donc, si vous pouvez, une des choses, en fait, dans la marche chrétienne, c'est toujours pardonner. Quand tu pardonnes, ici toujours demander aussi pardon à Dieu parce que pèche chaque jour, on pèche tout le temps. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle sera en deux parties parce que là, on vient de filmer et...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 Je vous souhaite bonne journée et bon dimanche. Merci, sa chaîne. Merci.